Mesdames et Messieurs, salut à tous, nous connaissons déjà comment nous sommes capables de créer une entreprise. Pour nous sommes capables de créer une entreprise, nous allons dans un fichier, nous pouvons, et puis nous faisons Express Start. Et puis nous balons le nom et l'entreprise-là, nous créons l'adresse. Et puis, dans le nous allons créer une entreprise de location immobilière pour mon cap par par mois ou bien par année. Et selon les gens que vous voulez faire. Donc, et, donc allez, nous allons faire non entreprise. Par exemple, dans le Cap nous allons Et nous allons déjà Et puis, nous allons montrer comment il y a. Maintenant, et, supposons que nous allons créer une entreprise. Là. Nous avons une des employés. Nous avons deux bâtiments. Et dans le bâtiment A, nous avons deux bâtiments. Nous avons bâtiments bâtiment A et nous un bâtiment B. Dans le bâtiment A, par exemple, et nous allons aller dans le bâtiment A. Euh, nous avons créé, nous avons mettre des locataires dans le bâtiment A. Dans le bâtiment A, il y a trois locataires. Le premier locataire, okay. nous faisons edit pour nous montrer comment nous avons créé. Nous faisons par exemple Charles et nous, nous, nous faisons un sous-dossier qui est allé dans le bâtiment A. Et pour nous faire sous-dossier, nous, nous faisons Customers et puis nous faisons Add. Et puis, qu'on est là, nous mettez le nom mon nom. Et puis, quand on est là, bâtiment mettez être là et bâtiment A et puis, nous mettez le nom mon nom. Et puis, nous mettons le locataire 1, donc, de même que pour Bernadette dans le locataire 2. Donc, fait et nous et puis Add et puis nous mettez Bernadette et puis immédiatement que nous mettez le bâtiment 2. ainsi de suite. Dans le bâtiment Béala, nous créons premièrement New, le construction normal nous nous nourrir le bâtiment B et puis qu'on en dessous du de bâtiment B nous créons job à job et puis qu'on là nous mettons nos locataires là dedans pour capable chez massa un schéma là qu'on y a là donc nous gagnons six locataires là dedans là nous finissons de créer locataires nous pas de créer des comptes des comptes et pour nous créer des comptes, nous allons dans euh, « Compagnie » et puis « Chard et puis par exemple, nous créons un compte en banque. Par exemple, dans « Cap nous créons « Unibank ». Pour nous créer « Unibank », nous allons écrire « Unibank ». Et puis, nous on, je suppose que le est nous pas gagné là-dedans, nous allons balance à zéro Et puis, nous allons et Save ». Ou tout, nous allons à 40, nous venions et puis nous faisons euh, BOC et puis nous, euh, nous faisons continuer et puis nous un une dans le cas que nous sommes gagnés là, tout à l'heure là pour nous capable capables de et puis nous sommes. Nous créons une deuxième caisse également et une caisse au lieu que nous faisons des comptes à recevoir, pas des comptes à recevoir, au lieu de nous créer par exemple, nous créons un compte. Nous parlons de la caisse, c'est même genre. Nous allons dans 40 nous faisons faire New, et puis nous allons nous nous faire Box, et puis nous parlons par exemple, qui la caisse, même genre que a regardé dans ça. c'est on compte, un hein, fonds, que l'argent est tombé, c'est la note que vous allez faire facture. Nous allons voir comment on fait tout à l'heure. Euh, nous allons créer d'autres comptes, par exemple, revenu bâtiment A, revenu bâtiment B. Et, et lorsque, par exemple, on a payé l'agent ça nous connaît que c'est le bâtiment A qui va apporter et le bâtiment B qui va apporter Eau. Par chaque revenu, par exemple, nous allons créer des sous-revenus, par exemple, locataire 1, locataire 2 et locataire 3. Pour ça, par exemple, nous toujours un nouveau compte. Ok, un nouveau compte. Et puis, nous ballons, par exemple, du revenus. Et puis, nous faisons continuer. Et puis, nous ballons. Bâtiment, et revenu bâtiment. Ça, que là, revenu bâtiment 1. Et voilà, nous faisons en bas, revenu là, et puis nous sauver. Et puis, pour nous bailler les sous-locataires, les sous-comptes des locataires également, nous toujours aller, par exemple, dans revenu 1, nous faisons nouveau compte. Nouveau compte, nous allons dans BAC. Et puis nous faisons continuer. Et puis là, qu'on y a là, nous fait sub à 40. Et puis nous choisissons le bâtiment 1 que nous faisons créer là. exemple, dans le cas sur le locataire là nous, nous là, nous choisissons le locataire 1. Et compte là, nous choisissons ici revenu bâtiment 1. Dans le premier revenu. Pareil que pour du A, le locataire 2, nous allons. Nous checkons à 40 ans et puis nous marquons locataire 2 et puis nous choisissons dans ça et puis revenu bâtiment A. Nous faisons ensuite pour pour revenu bâtiment 2, etc. Liste paroles ça c'est sur que qu on y a là employés que nous allons payer. Une fois que nous avons créer tout le compte, nous allons créer des produits. Et des produits, ça veut dire que mon, les gens ont payé, qui sont nous va dans le produit nous allons dans la liste, item list, et puis nous jouons que nous gagnons des produits locataires 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Dans le locataire, c'est nous-mêmes, nous ne pouvons pas brûler le locataire 1, et puis nous ne pouvons pas brûler aussi le loyer locataire 1, etc. Ou bien tout, sauf les faits OPR. Nous allons créer ici, nous allons dans it item, et puis nous, nous, nous prenons service, et puis nous mettons un nom, et puis nous allons dans compte que les allons Alors, Dans de pas loin, Locataire 1, par exemple, là, nous fait Edit. Nous allons dans le cadre 1, nous marquons la description l'ocataire 1, et puis nous disons que l'ocataire 1 peut 1, et puis nous disons qu'on va aller dans le revenu bâtiment A. Et puis nous allons. Pareil que pour 2, nous faisons Edit, nous okay. payons 60, et puis nous allons dans le bâtiment A, etc. On, allez, nous allons faire 6 salles aussi, par exemple 4 là. Nous faisons dit toujours et puis nous allons dans A40B, bâtiment B. Comme ça, les nous faisons facture après vraiment et chaque locataire et dans quel bâtiment qu il y a. Quand y a là, nous aller. Quand nous allons faire des factures, nous faire nous nous des factures. Facture, c'est Invoice que nous créons. Nous sommes capables de choisir un modèle de facture que nous avons déjà et ou bien nous prenons un modèle existant. Et si nous voulons créer une classe, pour nous puissions bien connaître comment les classes vont nous faire facturer, nous allons d'abord comment créer une classe. Pour nous créer une classe, nous allons dans la liste, puis nous faisons classe liste, et puis nous avons un bâtiment 1 et 2 que nous avons déjà écrit. Dans le cas par dans la classe, nous faisons nous, la nous faisons, et puis nous marquer là un bâtiment 1. Et puis nous faisons OK. Et puis nous allons dans le bâtiment 2. Par exemple, là nous faisons Edit pour notre nous faire moto. Nous marquons le bâtiment B. Nous avons deux classes. Bâtiment A et bâtiment 2. Nous allons pour ça que nous créons une classe. Ouais, nous allons arriver dans la facture encore. La facture A nous là. Et puis nous allons uh, créer une invoice. Et puis quand y a là, nous allons choisir par exemple le premier locataire. La facture pour le premier locataire. Allons dans le bâtiment A. Le premier locataire c'est Charles Yves que nous avons créé. OK. Et donc nous choisissons classe. Et côté lié à l'immédiat le bâtiment A, nous mettez le bâtiment A et puis par exemple eh, liste de, de, de, de locataire 1 euh, que nous te mettez là, par exemple locataire euh, ça veut dire que le loyer que lien pour le payer li nous l'immédiat paye 500 euros pour, pour le mois de février donc ok nous mettez li, et puis il nous fait 500 euros et puis nous mettez classe là aussi que l'immédiat aller là la, et, également Ok, immédiatement qu'on est là, nous sommes capables de faire entrer de payer pour le mois de février. Ainsi de suite, nous allons aller par exemple dans la liste des clients que nous gagnons, Par exemple, dans la liste de client center. Et puis nous regardons nous la liste clients. nous voyons par exemple tout le monde qui doit, tout le monde qui peut copier, etc. Bâtiment A et bâtiment B. Bon, maintenant, nous pouvons faire des factures pour nous capables de faire des locataires. Et nous pouvons faire des factures, et puis lorsque nous payez et nous pouvons marquer payé nos factures. Dans les liste des locataires, et dans le bâtiment A, nous prenons par exemple Charles, qui est dans le bâtiment A. Nous avons une grosse déjà là-dedans. Nous cliquons deux fois sur lui. Nous voyons que dans le locataire A, il y a 500 euros pour le payer. Nous faisons et nous une facture pour deuxième locataire là. Et nous allons, nous allons cliquer droit, nous faire invoice. Et puis nous allons dans le deuxième locataire là. Exemple, nous prenons locataire 2. Parce que nous connaissons que c'est le même qui payer 300 euros. Et nous déjà connaissons depuis lorsque nous avons fait ça et, et que, et quand il s'est accroché dans le quartier de c'est 300 à Nous payons. Et il m'a dit, nous, si nous devons mettre, comme d'habitude, classe là, nous mettez classe là. De moins nous sommes capables, les même la classe là dans la classe, dans le bâtiment 2, dans le bâtiment A. OK? Et puis, nous allons dans la classe également, dans le bâtiment A. Nous fermons. Et puis, nous faisons au pont, pour moi, le mois de février, nous avons fait facture pour le également. Nous fait, ben là, nous prenons le même sénat ouais, le locataire 3 qui est Nous prenons le locataire 3, le même du pays 3, euros également. Nous mettons classe, bâtiment A, toujours classe, bâtiment A, nous fermons. et puis nous allons dans le bâtiment B qui gagnait du val. Du val lui-même, qui nous gardons dans liste, nous voyons que déjà, dans le bâtiment 4 lié bâtiment 4 nous fait eh, facture euh, du bal nous choisit bâtiment 4 lui-même lui-même paye 600 euros et puis nous mettez bâtiment b comme classe bâtiment b et puis nous enregistrer nous prend au point lui-même qui est dans le quartier 5 et puis nous fait facture par là et puis, nous-mêmes, nous, nous choisissons. Et, le 5, nous mettons 500 euros. Nous mettez classe, bâtiment B, classe aussi. Au niveau facture, nous enregistrer. Et puis, nous allons dans la dernière. Olaf et facture. Et nous-mêmes, nous connaissons Olaf. C'est bâtiment 6. Ok, nous payons 400 euros. Classe, bâtiment B. Bâtiment B, classe bâtiment B, et puis nous fermons. Alors nous tout, et pour moi, nous pouvons les factures, nous tout. Supposons maintenant qu'il y a une donne qui pourra le payer, qui commence à payer. Nous prend Charles il qui lui-même l'a payé. Ok? Et pour moi de février. Ok? s'il paye pour moi de février, nous avons des factures avant, mais ce n'est pas grave. Et nous va dire que lui-même font clic droit nous dit « Recevoir paiement ». Oui, Paiement ». Nous choisissons exactement en mars février. OK. C'est les mêmes qui 500 euros. Cash. Nous marquons 500 euros. Et puis, quand il y est là, nous dit que le payer Et puis, nous fermons. Si nous voulons mettre eh, « Cash » ou « Cash » ou « Cash » dans le pays si le payer pas « chèque nous mettez « référence. Et puis, nous, eh, enregistrés, nous, la que nous faisons là, 500 euros et que l'IP. Et puis, nous fermons. OK, les mêmes noix que les mêmes, et, les doués maintenant, 600 euros au lieu de ça que l'IP. C'est doué déjà. Père, elle fait paiement, mois de février. Et bien, la dette, nous a deux factures. Bon, on en a fait les millions parce qu'il est là on facture déjà pour, pour mettre en dette Ok, il doit 300 euros au mois de février. Nous allons le faire payer. Oui, c'est permanent Ok, nous mettons 300 euros là. Ok, et puis, nous contrôlons immédiatement. Et puis, nous fermons. Donc, nous voyons que dans tout le monde, ça ne il pas il y, a Donc, il y a tout à zéro. Bâtiment BA, il également, même si c'est 2 euros, nous allons faire payer tout le 2500 1 500 euros. Duval, oui, supermote, il paye 2 500 euros, nous faisons faire payer 1 500 euros. Et puis, nous fermons, Ah, il y a un crédit mémo, c'est-à-dire, il y a un compte en bas, que nous avons montrer. mais montrons -nous quand même, nous allons faire payer par exemple et 600 euros nous voilà mon gros et comme il était gagné en débat. Donc, on crédit qu'il était gagné dans le caisse Et puis, nous a gagné DuPont, lui-même. Il a gagné deux factures, une facture de 500 et une facture de 400. Et on a éliminé la facture ça. OK. La FLB a fait facture 500. 500, nous faisons et et 8 cibles paiement. Et puis, nous marquons 500 euros que le pays en cash. Et puis, nous fermons. Là, nous avons Olaf lui-même qui va faire une facture. La facture est pour OK. facture Olaf lui-même, c'est le 46. Ah, nous avons retiré. Une facture Olaf. OK. Et on a bâtiment B. On a fait 400 euros. Et nous, a le permettre. On a fait, mais il n'y a personne qui ne peut Ok, je vais payer, tout le monde payer. Ok, là, nous regardons par exemple le résultat facture là. Nous voyons que qui est payer le 4, etc. Nous avons une belle facture ça. Si nous voulons aller, fonds relever pour lui, nous avons un Mais par exemple, montrer que le monde il paye deux mois à l'avance. Comment nous allons faire ça? Nous allons faire par exemple, dans le pour Charles-Yves. Et moi, nous allons payer deux mois à l'avance et nous voilà donc la banque et dit la nous de deux mois deux mois lui mêmes et les et factures que lui-même les, les payer 500 euros donc il va le 1000 euros ça nous va bah, le faire et nous allons bah, aller dans consommer et puis la fait un crédit et un crédit que euh, nous n'avons rien crédit puis même nous dit c'est locataire 1 que est. Et puis, il a dit deux mois. De crédit que le gain, ça fait 1000 euros. Donc, ils manent 1000 euros, mais que le qu consommer, ça reste pour le mois de mars et avril. Nous fermons. Nous fermons. Et nous mettons classe, bâtiment A. OK. Et puis nous hausser et nous fermer. Les dis nous, est-ce que nous voulons réserver les pour et nous facture que nous avons le gain? comme chaque mois nous avons le facture, nous avons quitté pour une facture. Ok? Je dis nous que les gains, ils ont déjà qui est ouvert. Et nous dire ok. Donc la facture que nous avons le avons ouvert par exemple, qui peut copier ce mois et nous prend, prend 500 euros à la donne. Appliquer deux fois, on parle les même, Facture ça, et nous l'autre facture de 14. Ok. Et nous allons créer une facture pour le mois de mars et le mois d'avril pour Charles Menadette. Nous créons une facture et nous mettons par exemple pour mois de mars, nous fait le mois de mars, nous mettons classe bâtiment A, classe bâtiment A. Et puis, nous-mêmes, quand c'est le quartier 1, nous choisissons le quartier 1. Et puis, nous disons que pour moi, nous en, ben, enregistrons. OK. Et puis, nous prenons un crédit qu'il ouais, a gagné. Oui, il a un crédit de 1 000 euros. Là, nous apprend pour le premier mois, nous disons que est-ce qu'il peut payer la nous Il dit oui. Okay. nous si fait OK. Ça veut dire que nous-mêmes, nous payer. y a nous faisons l'autre facture pour lui. Au mois avril nous parlons que nous en balance de toujours mettre des classes. Pour Et puis, le 1, nous font facture pour mois d'avril, fin mois d'avril. Par exemple, on rentre en et puis, nous dit que ça se reste l'argent que le es et puis, nous dit OK. Donc, ça veut dire qu'on y a deux mois à l'avance. Et il y a mois de février, mois de mars et mois d'avril. Voilà, c'est comme ça que les mêmes nous a. Si. Voilà. Si nous voulons faire si nous voulons faire un petit rapport, on va faire compagnie. Et puis, nous allons dans tout ça qui doit nous Nous avons un bâtiment A et a un bâtiment B. Et nous avons pas fait un total, un classement selon classe. Nous voyons que par exemple, bâtiment A, et bâtiment B, revenu de A c'est 800, revenu de B 1500. Donc, les banons ont net un de 2300 euros dans tout ça que nous touchons pendant deux mois, années à commencer. Voilà, c'est comme ça que nous connaissons que nous gagnons un revenu ça. Ça c'est des revenus et cash et. Akural, ça dit kredi, que le crédit que nous sommes censés encaisser. Si nous par exemple qui pas payé nous avons que que de réduit, euh, nous n'avons pas peu tout ça. Voilà, mesdames et messieurs, c'est là qu a nous, messieurs, que nous avons crampé. Nous remercions que nous avons suivi. Nous espérons que cette vidéo est bonne pour vous. Si vous avez des questions pour poser poser, ou vous capable de poser, nous avons vu avec l'autre vidéo encore. Et pour cela, nous invitons pour à vous abonner avec nous, De moins, pour ne pas toujours voir ça vidéos, ou même YouTube ne pas voir. Merci à tous et à bientôt.